Alors moi je, je, c'est vrai que j'avais d'abord l'envie d'écrire il y a très très longtemps et quand je suis arrivée en France, comme le, le français c'était pas ma langue maternelle, je me suis mise à faire du cinéma, disant que j'allais je, voilà, je faire, faire des images et que la vie allait être plus simple. Finalement, pas tant que ça, mais ça fait donc um, beaucoup plus longtemps que je fais des documentaires, enfin que je suis en tout cas dans, dans le cinéma-documentaire. Euh, même si c'est mon premier long métrage documentaire. Et entre-temps, un peu parallèlement à l'écriture à et à la réalisation du film, j'ai aussi écrit donc ce premier roman, euh, qui, les cosmonautes ne font que passer, et qui euh, raconte aussi la fin du régime communiste euh, euh, du point de vue d'une petite fille, mais dans un autre registre, enfin dans un registre plus, un peu plus, en tout cas, fantaisiste et plus décalé et alors on retrouve quand même ce temps dans le film mais voilà c'est pas exactement la même chose et j'aime bien justement l'idée de exprimer euh, en fait euh, une idée d'une de différentes manières de, de multiplier justement les formes et pour moi, c'est très complémentaire. Euh, D'ailleurs, je pense que justement, le fait que j'écrivais pendant ces, ces années-là où je préparais le film, euh, ça a forcément aussi influencé la forme du film, où il y a, il y a un texte littéraire qui apparaît dans des, dans des cartons d'une manière graphique. Donc on voit aussi la littérature, en quelque sorte, en tout cas l'écriture, euh, au sein du film. Et j'aime bien justement ce mélange entre les deux. Alors, forcément, ça crée des, des petits décalages, hein, parce qu'on ne on peut jamais vraiment apprendre, enfin, en tout cas, moi, même si je suis, je suis bilingue et, et je vis en français, enfin, je, je rêve en français, j'écris en français, mais bien sûr qu'il y a toujours en moi des traces de cette langue maternelle et qui, qui font que mon français n'est pas celui des Français. Et je pense que c'est voilà, une place qui n'est pas... Simple. Enfin, c est, c est, pendant longtemps, ça a été difficile d'être étrangère. Enfin, difficile pour plus. Enfin, pas difficile comme une très grande difficulté, mais forcément que dans la vie de tous les jours, on va avoir tout le temps des, des petits décalages, des, petits, des petites contraintes, des choses qu'on ne comprend pas mais en fait c'est aussi ça peut être aussi une richesse moi en tout cas pendant l'écriture de, de mon roman j'ai vraiment essayé de, de retourner la situation et que ces contraintes soient aussi en lieu où je pouvais aussi alors amener quelque chose de plus étrange de décaler et d'explorer justement ces ces côtés pour les pour les maîtriser en quelque sorte Alors moi, ça faisait un petit moment que je voulais en tout cas revenir sur, cette, sur, ce, sur ce, ce moment de l'histoire de la Bulgarie et les cassettes. Bon, c'est sûr que moi, j'ai grandi avec cette émission, donc je savais qu'elle était quelque part et en même temps, ça faisait très longtemps qu'elle était, qu était arrêtée. Donc, il y a dû y avoir un moment de redécouverte. Je ne sais plus à quel moment, en tout cas, je me suis... À un moment donné, j'ai dû prendre la décision que j'allais en faire quelque chose, de ces, de ces cassettes. Et, hum, et là, il se trouve que j'ai demandé à ma mère si elle n'avait avait pas un peu plus. Et donc là, elle m'a vraiment sorti un, euh, un carton où il y avait vraiment toutes les cassettes qui étaient plus ou moins rangées. Mais enfin, voilà. Donc c'est à partir de là, j'ai commencé à les, à les regarder et, et j'ai décidé de faire le film. Mais voilà, je pense qu'il y a eu plusieurs étapes. Ça n'a pas été un jour j'ai fait « Ah oui, d'accord !» D'autant qu'en fait, une fois que je les ai trouvées, j'ai décidé de faire, que j'allais faire un film. Mais après... Je suis retournée à la télévision nationale. En fait, il y a le fond des archives qui se trouvent à la télévision. Et donc, je suis allée faire une petite enquête pour voir s'il n'y a pas d'autres cassettes, s'il si y a certaines cassettes qui seraient quand même conservées pour, avoir, pour les avoir de meilleure qualité quand même, puisqu'il y avait certaines cassettes qui étaient vraiment très endommagées. Même si, au final, on a décidé que même les plus endommagées, on allait les utiliser, si, si c'était intéressant pour le film. Euh, et voilà, et donc, là, il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai découvert qu'effectivement euh, ils, ils avaient gardé que le pilote de l'émission et toutes les autres cassettes ont été effacées. Donc euh, à partir de là, j'ai aussi pris conscience que c'est quand même aussi un document unique et voilà. Je pense que c'est venu vraiment au fur et à mesure. J'ai cherché pendant. Enfin, je, depuis le début, je savais que je voulais trouver une manière de le relier à la contemporanéité et aussi une manière de faire trans, transparaître ce point de vue de l'enfance. Mais euh, je ne savais pas comment au départ. Enfin, C'est-à-dire que j'avais essayé, par exemple, de faire des voix off. Mais très vite, j'ai abandonné l'idée parce que je. Je trouvais que les, cassettes, enfin, les images étaient déjà tellement denses, il y a déjà tellement de paroles que si en plus on ajoutait une voix off, ça faisait vraiment trop. Et, euh, et donc euh, oui, ça fait… Donc À partir du moment où on a commencé à monter, depuis le début, je me suis dit mais en fait, il faut, il faut qu'on mette des cartons. Parce que les cartons noirs, en plus voilà, c'est un dispositif un peu minimaliste où il y a juste une phrase et c'est rythmé, parfois c'est bruité, ces cartons ils sont bruités. Donc c'est une manière de faire exister un enfant derrière tout ça euh, mais c'est une manière minimaliste qui permet aussi d'introduire bon, voilà, cette voix et de la, de la tisser au même moment que l'image. Il y a même des moments où c'est vraiment comme au milieu d'un clip où on va avoir une phrase. Puis... Et ça j'aimais bien en fait, cette manière de faire exister l'enfant vraiment presque au sein des images et ça n'aurait pas du tout été possible avec une voix par exemple. Ce qui a primé c'était vraiment l'envie de revisiter cette période, moi ce qui m'a frappé vraiment en tant que spectatrice adulte de cette émission, mais enfin on peut difficilement séparer, enfin c'est dire qu'à la fois c'est cette nostalgie puisque forcément j'étais enfant, que je retrouvais le décor de mon enfance tel que cette émission l'a cristallisé en quelque sorte puisque voilà et en plus il y avait ma mère jeune quand, comme moi quand j'étais petite, mais il y avait aussi le regard de l'adulte qui trouvait de, de, de, redécouvrait cette société bulgare qui était euh, très euh Étonnante, vraiment, euh, par ce que ces conversations qu'on trouve dans l'émission sont assez étonnantes, ces réflexions sur la société. Euh, C'est étonnant et en même temps, il y avait quelque chose de très actuel. Il se trouve que quand j'ai commencé à écrire le, le scénario, c'était en 2013, et il y avait des mouvements de, de contestation contre le gouvernement et contre l'oligarchie et la corruption, un peu comme ce qui se passait et ce qui se passe encore en Roumanie en ce moment. Et ça répondait d'une manière presque miraculeuse, enfin il y avait des choses qui, étaient, qui correspondaient vraiment. D'ailleurs c'est aussi pour ça que je suis retournée et j'ai quand même filmé ces, ces, ces mouvements, en me disant que j'allais peut-être essayer d'utiliser des parallèles entre les deux, puis j'ai abandonné l'idée. Mais par contre il y avait quand même cette envie de raconter justement bah, la transition, toutes les questions que ça toutes les questions sur la, la, la société qui ont été évoquées et la manière de voilà de, de les voir et de rappeler peut-être aux au Bulgares, oui comme vous dites, euh, de, de la génération de mes parents, que cet élan d'espoir qu'ils avaient, c'est quand même quelque chose de fort et de très très émotionnel et, et pas que émotionnel puisque c'est aussi au niveau des idées. Ça, te, enfin, en tout cas, c'est un exemple assez intéressant. Oui, voilà, donc j'avais très envie de, de remettre. Et puis donc, c'était aussi une manière de raconter. Et d'ailleurs, là, plutôt français. En tout cas, j'ai aussi fait quand même fait le film en France. Et je faisais attention que la narration soit aussi claire et les problématiques soient claires aussi pour un étranger. C'est pour ça qu'on a un peu privilégier plus la les parole politique. Enfin, je dirais, peu, il y en a beaucoup, en tout cas, de, de politologues ou autres, qui, ou, de, ou de, de jeunes militants, qui s'expriment pour construire justement cette idée politique et que ça soit assez clair. Après, bon, c'est aussi une émission qui... Il y a beaucoup de micro-toutoirs un peu étranges. On voit aussi des gens de la rue. Il y a, il y a quand même... C'est assez choral. C'est vraiment un témoignage choral de, de différents... On voit voilà, différents Bulgares dans différents milieux, etc. Et c'était, oui, je trouvais que c'était vraiment un document à montrer, donc je pense que c'était vraiment ça qui privilégiait le, enfin, c'était l'enjeu principal, en tout cas. Dans l'émission, il y a, en soi, dans l'émission, il y a quelque chose d'assez ludique et d'un petit peu décalé, un peu kitsch, un peu étrange, enfin, c'est, et donc j'avais envie aussi que dans le, le commentaire, enfin, moi-même, j'ai aussi, en tout cas, une manière plus euh, peut-être humoristique, enfin euh, euh, une approche humoristique de, de cette période et aussi le côté ludique c'était aussi une manière d'évoquer l'enfance donc voilà j'avais assez envie que le commentaire soit un petit peu décalé. Il euh, commente parfois ce qui se passe puisqu'on a besoin, il y, a des, il, y a des, il y avait des moments où c'était pas très clair sans le commentaire, euh, est-ce que c'est vraiment la chute du mur, enfin il y avait des choses qui étaient difficiles à signifier. Donc c'est vrai que parfois en fait, je l'utilise pour, pour expliciter un tout petit peu certaines choses, mais en fait à chaque fois c'est quand même un petit peu décalé, donc en fait ce n'est pas une analyse des images. Ça permet aussi d'amener un petit peu de fiction, d'amener quelque chose de, en tout cas peut-être de, peut de l'ordre du conte ou de la magie, enfin de, de voir ça un petit peu différemment aussi. Oui, j déjà j'ai réalisé le film dans ce contexte là où il y avait à la fois des mouvements de contestation en Bulgarie et en même temps, par exemple, l'année dernière, il y avait ici des mouvements de, euh, avec tout ce qui se passait autour de Nuit debout et, et, euh, et les manifestations contre la loi du travail. Et c'est vrai que j moi, je ne suis pas étonnée de voir à quel point il y avait des questions dans, les, dans ces archives qu'on pouvait se reposer aujourd'hui et qui étaient très très actuelles, y compris par exemple cette, euh, la nécessité, de, le besoin de la désobéissance civile. Pourquoi, pourquoi le faire comment le faire, etc. Et, et je trouvais que c'était, oui, c'est pour ça que je disais, c'est d'une actualité assez forte, et c'est aussi pour ça que finalement, j'ai décidé de ne pas mettre les images de 2013, parce que je trouvais que c'était finalement des problématiques plus larges, qui n'étaient pas assignées à une géographie ou à une époque. En fait, on pouvait finalement euh, se poser aujourd'hui. Enfin voilà, donc je voulais qu'ils soient là, quelque part, en hors-champ, et qu'ils résonnent en nous hein, quand on voit le film. Donc c'est sûr que pour moi... Euh, et puis cette questionnement plus général sur les révolutions échouées, enfin, c'est le questionnaire de Max Frisch, c'est un philosophe euh, que ma mère cite dans, dans une de ses émissions, et en fait le film se termine sur cette question, qui, enfin sur ces deux questions, sur est-ce que les révolutions sont nécessaires même quand elles ont échoué, et ça c'est une question qu'on se pose tout le temps par rapport au mouvement qui au bout d'un moment s'essouffle, puis les gouvernements qui misent là-dessus, etc. Donc c'est sûr que c'est une question ouverte, parce qu'on n'a pas forcément trouvé les réponses, on a différentes réponses mais moi j'avais envie qu'elles résonnent à la fin. Donc c'est sûr que j'ai vraiment réalisé ce film avec, toutes les, le, avec tout le présent que j'avais en moi et toutes les réflexions. Les représentations de télévision aujourd'hui et avant, bah c'est sûr que c'est très étonnant. Euh, effectivement, aujourd'hui, on ne voit plus des représentations télévisuelles de cet ordre-là. D'ailleurs, moi, ça me faisait plus penser aux documentaires et même, euh, on en parlait de Jean rouge parce que c'est le centenaire de Jean rouge C'est vrai qu'il oh, y avait plusieurs scènes, par exemple, les micro-trottoirs, précisément. Moi, ça me faisait tout de suite penser à Chronique d'un été, un film que ma mère n'a jamais vu. Mais euh, voilà, c'était assez étonnant de voir justement cette... Parce qu'il y avait à la fois cette même spontanéité de la parole, de, des contacts entre les personnes et en même temps ce qui est étonnant c'est que oui c'est une émission très subjective. Ma mère a écrit les questions, c'est elle qui allait faire le reporter, elle était l'auteur, le scénariste, bon, il, y avait, il y avait un réalisateur, il y avait un chef, ça se faisait à trois. Mais, euh, quand même, c'était quelque chose d'assez... Euh, voilà, c'était une petite équipe soudée qui euh, faisait tout de A à Z et c'est pas le même temps aussi. Les entretiens durent beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui la, la télévision. La manière de filmer et, il est enfin, complètement folle d'ailleurs dans ce film parce que sous GFOP, il cherche, enfin, il filme tout autour. <rire> enfin, il est en pleine recherche formelle d'ailleurs. Mais c'est à la fois, ça, ça ne marche pas toujours. Il y a des côtés, il y a un côté un peu bancal aussi. Mais il y a aussi un côté très libre. Et c'est vrai que là, on peut se dire, mais qu'est-ce que, où est passée cette liberté dans la représentation télévisuelle aujourd'hui, même en Bulgarie. Enfin, la télévision aujourd'hui, n'a rien à voir. Euh, donc c'est sûr que c'était quelque chose de unique en soi. Et j'aurais pu mettre l'accent encore plus, peut-être, mais bon, après c'est plusieurs sujets et donc il fallait bien choisir. Mais ça en soi, c'était quelque chose de très important, effectivement. Je pense que c'était un vrai choc émotionnel pour elle et elle m'a beaucoup aidée de toute façon dans les réalisations et enfin au sens où, pour trouver les images, c'est elle qui les a digitalisées pour moi. Elle a, elle a fait les démarches vraiment pour que, pour que j'aille jusqu'au bout. Après forcément elle était aussi un petit peu inquiète, qu'est-ce que je vais en faire Elle avait beaucoup de suggestions que je n'ai pas toujours pris en mmh. compte et quand elle a vu le film finalement, euh, Peut-être sans le commentaire, mais déjà quand elle avait vu, vu juste les images que je voulais garder, c'est vrai que ça lui a fait un choc. Autant elle que mon père ou, que, ou, ou quelques autres Bulgares de leur génération qui l'ont vu. Puisque c'est vrai que voilà, ça leur rappelait leur jeunesse. Tous ces espoirs qui, sont, qui se sont un peu évaporés. Et, et c'est vrai qu'elle était assez triste. Enfin, je pense que c'était surtout ça. Et en même temps, elle était, était contente de retrouver ce travail. Et certainement très fière de vous. <rire> oui, <rire> je pense. <rire> Très bien, merci Litsa. Merci à vous.